Et bonsoir à tous. Euh, on est ravis d'être là à Willow Speed aujourd'hui. On est aussi ravis de pouvoir conclure cette belle journée de conférence. Donc, euh, on sait que vous avez vu pas mal de choses aujourd'hui, donc on va essayer d'être euh, le plus percutant possible. Et aujourd'hui, on va vous parler d'un retour d'expérience entre nos deux expertises, donc SEO et Dev, dans le cadre d'une mission. Et on va vous, dé vous détailler un petit peu la collaboration et l'approche qu'on a mis en place entre nos deux expertises. Tout d'abord, alors ben moi je suis Valentine, euh, je suis euh, spécialiste SEO depuis à peu près euh, 8 ans, dont euh, 3 euh, chez Faber-Nobel. Et Bastien, moi je suis, euh, je suis Lead Software Engineer, ça fait 10 ans que je bosse dans le web, donc euh, Lead Software Engineer, c'est en gros je m'occupe de toute la partie euh, architecture technique sur les projets euh, qu'on réalise pour, euh, pour nos clients. Une rapide introduction à qui on est. Faber-Novel, en fait, on est un, on est un groupe autour, donc on, nous sommes des prestataires de services autour du numérique. On a quatre grands pôles entre design stratégie, technologie, marketing et culture. Je vous épargne un peu le détail, mais ce qu'il faut retenir, c'est que Bastien est issu de l'expertise technologie et moi, côté marketing. Il faut savoir aussi que Faber-Novel, comme pas mal d'entreprises, elle s'est construite par des rachats. Donc, on n'a pas forcément le même ADN, on n'a pas le même, le même historique. Quelques références clients, on a des typologies de clients assez variées, euh, ça peut aller du gros compte euh, comme des structures un peu, plus, un peu plus petites. Du coup, chez Faber-Novel, on partait d'un constat euh, assez simple, c'est qu'en fait, on ne se connaît pas entre SEO et Dev. Euh, on ne fonctionne pas de la même manière, euh, par exemple, que ce soit dans les missions que l'on peut vendre en tant que prestataire de service. Euh, moi, d'un point de vue SEO, on est plutôt sur des audits ou des stratégies plutôt sur le long terme. Alors que côté dev, on est plutôt sur des développements assez courts, sur des missions qui peuvent aller de trois à six mois, parfois plus, mais en règle générale, c'est plutôt court. D'un point de vue géographie, on n'est même pas du tout localisé au même endroit. Bastien, euh, il habite à Toulouse. Moi, j'habite à Paris. Euh, donc, on n'avait vraiment pas forcément moyen de se connaître. D'ailleurs, euh, en fait, il y a six mois, on ne se connaissait même pas avec Bastien. Donc, c'est quand même incroyable. <rire> euh, par contre, ce qu'on s'est dit et ce qu'on a remarqué, c'est qu'on avait, euh, dans le cadre de notre métier, euh, des outils en commun. Donc on utilisait par exemple Dareboost, on utilisait par exemple le Google Lighthouse. Évidemment, on n'avait pas la même lecture et pas la même compréhension de l'outil. Donc, côté Faber-Novel, vous avez un peu eu la présentation. Maintenant, on va passer côté client. Le client pour lequel on a travaillé ensemble, euh, il, est, il est anonyme, donc on va l'appeler le client bouteille. Il faut juste que vous sachiez que c'est euh, un des leaders euh, mondiaux euh, des vins et spiritueux qui possède énormément de marques et qui est présent sur beaucoup de pays. C'est aussi un client qui est assez complexe dans son organisation, puisqu'il euh, y a une organisation entre le siège social, euh, les marques et les marchés. Chacune des entités sont relativement autonomes sur pas mal de, de, de sujets, y compris les sujets par exemple IT ou SEO ou marketing, de manière générale. D'un point de vue technologie, euh, donc ce client Bouteille, il, a opéré une, enfin, il est en train d'opérer d'ailleurs une, une migration, depuis Drupal vers WordPress, sur l'ensemble de ses sites. Euh, il faut aussi savoir qu'il a mis en place, il a développé des plugins WordPress custom, tout ça effectivement dans l'objectif de pouvoir euh, avoir une, une, un CMS unifié avec euh, les bons plugins et les bonnes euh, fonctionnalités qu'il euh, qu souhaitait avoir. Du coup, dans ce contexte-là, on a eu une mission. La mission, ça a été de réaliser un audit de performance web pour l'un de ces sites de marque, en l'occurrence une marque de Rome et qui avait la particularité d'être assez visuel. Pourquoi on précise ici que le site est assez visuel Parce que euh, dans l'industrie des vins et spiritueux, la réglementation autour de, autour de la communication et de la publicité, elle est assez euh, forte. C'est-à-dire qu'en euh, France, par exemple, avec la loi Evin, on ne peut pas promouvoir euh, l'alcool euh, facilement. Donc, euh, certains acteurs ont trouvé des moyens un peu détournés de mettre en valeur leurs leur produits, et ça passe notamment par la mise en place de vidéos, d'images. Donc, on est sur des sites qui sont très, très visuels. Ces sites-là n'ont pas une dimension e-commerce, parce qu'encore une fois, ils ne peuvent pas vendre de l'alcool depuis leur site, il faut qu'ils passent par des, par des revendeurs. Donc, on est sur une typologie de sites qui est plutôt des sites vitrines, avec, dans certains cas, là, vous voyez qu'il y a une boutique qui est accessible où c'est plutôt des, tout ce qui est produit dérivés. Donc, voilà, on est vraiment sur des, sur une, sur des sites vitrines très, très visuels. Donc ce client bouteille, il nous a demandé d'opérer euh, et d'auditer un de ses sites de marque. Euh, comment on est arrivé aussi, à quoi répond la Webperf de manière globale Maintenant que vous avez un peu le contexte entre nous, euh, qui on est, euh, et le client bouteille. Euh, les enjeux de la Webperf dans, dans l'entreprise, donc en tant que prestataire de service, il répond chez nous à plusieurs enjeux. On en a trois principalement. Le premier, c'est déjà de faire collaborer les équipes aux espaces qui sont complètement différentes. Vous l'avez compris, avec Bastien, on n'avait pas forcément vocation à travailler ensemble. La Webperf a été un moyen de pouvoir euh, travailler ensemble. Le deuxième, c'est de développer des compétences pour rendre nos productions un peu plus sobres. Donc là, on est autour des concepts de sobriété numérique, des choses qui, qui émergent un petit peu aujourd'hui euh, chez les prestataires de services ou même chez, chez nos potentiels clients. Donc on a aussi... Euh, cette question de la web perf qui émerge dans ce contexte-là. Et enfin, le dernier point, euh, c'est que la web perf euh, a vocation, en tout cas, à améliorer la proposition de valeur dans le cadre des missions SEO ou dev. Évidemment, moi, d'un point de vue SEO, la web perf, maintenant, ça fait partie de mon travail euh, presque quotidien. Ce n'était pas forcément le cas il y a quelques années. Euh, on voit que ça devient de plus en plus euh, important pour un client d'avoir une prestation qui est assez complète. Et pareil côté développement, c'est-à-dire que euh, les, les problématiques de web perf n'étaient pas forcément. Euh, appréhendés dans le cadre de leur mission, mais c'est aussi maintenant un enjeu pour eux. Et enfin, côté client, euh, la Webperf répond à un enjeu principal, qui est de maîtriser la Webperf en tant que levée d'amélioration du SEO. Il faut savoir que le client arrive souvent euh, chez nous, mais peut-être aussi certainement chez vous, euh, ou euh, dans le cadre de, euh, ok, Google a récemment communiqué sur une mise à jour de son algorithme avec la page expérience qui notamment contient des notions de performance web donc il faut que je travaille mes sites euh, donc, donc il faut que je travaille la performance web de mes sites donc on a vraiment en fait ce, ce levier de webperf qui arrive côté client euh, en disant voilà, Google fait un petit peu autorité sur, euh, sur mes sujets et la webperf en fait partie Donc le SEO a été en fait dans ce contexte-là la clé d'entrée sur la web performance, euh, puisque du coup c'est euh, d'un point de vue pratique dans le cadre de notre mission, euh, ça a été le rapporteur d'affaires tout simplement. Donc ça c'est un premier argument assez pragmatique, mais ça a été, euh, ça a été ce qui a euh, initialisé en fait finalement euh, la collaboration entre Bastien et moi. Ça a été aussi d'un point de vue euh, métier, euh, il a le, le, la partie SEO a apporté ce qu'on va appeler le framework d'audit donc vraiment dans le sens méthodologie du terme, le SEO, euh, en fait, moi, j'ai calqué ma méthode d'audit SEO en l'appliquant à la Webperf, en termes de livrable, en termes de méthodologie. Donc, c'est ça qui a été, euh, on va dire, les, les, les forces, en tout cas, du SEO dans cette approche euh, web performance. Après, dans les faiblesses euh, qui étaient identifiées, euh, c'est que moi, je reste qu'une humble SEO. Je n'ai pas des, des, des connaissances techniques aussi poussées que peut en avoir un, un dev. Donc forcément, dans la formulation des recommandations et des choses à faire côté client, il y avait un moment où je pêchais un peu, parce que tout simplement, je n'étais pas en capacité d'aller vraiment au bout des choses. Ce qui, du coup, donnait lieu à des recommandations qui étaient assez génériques. C'est-à-dire qu'on se base tous sur, par exemple, un outil comme Derbus ou PageSpeed. On est très tenté de pouvoir copier-coller leurs recommandations parce qu'on a l'impression que c'est relativement détaillé. En fait, effectivement, les recommandations, elles ne sont pas appliquées en fonction de de l'environnement technique de votre client, bref, tout est à personnaliser. Et c'est là où, encore une fois, moi, d'un point de vue SEO, euh, j'ai rencontré des limites. Un petit focus, un petit peu, sur le, le, le framework d'audit qui a été mis en place côté SEO. Euh, donc, de manière très classique, ce qui a été mis en, en valeur et, et comment on procédait d'un point de vue SEO, c'était de se dire, OK, par rapport à un, à un, à un type de site... J'identifie des types de pages, donc ce soit, par exemple, page produit, euh, en l'occurrence, pour client bouteille, les pages cocktail, évidemment, et la home page. Euh, je fais un relevé des métriques euh, qui sont identifiées dans les outils euh, du marché, donc type LCP, euh, CLS, etc. Euh, et euh, je fais, du coup, un, une visualisation à l'instant T. Cette, cette, euh, cet affichage de, de métriques, euh, d'un point de vue client, c'était un peu compliqué à comprendre parce que déjà, il faut prendre le temps d'expliquer euh, toutes les WebCoreVitals et qu'est-ce qu'il y a derrière. Euh, ce qu'on voit aussi, c'est que, par exemple, sur certains types de pages, comme la page Cocktail, vous voyez qu'il y avait des vraies euh, améliorations à faire. Donc ça, c'est plutôt le côté positif de l'audit, c'est qu'en fonction des types de pages, ça permettait d'avoir un, une action un peu plus ciblée, en disant, là, on, on sait que la page Cocktail est à travailler en priorité, par exemple. Euh, donc voilà, du coup, c'était un une première ébauche qui avait le mérite d'exister, mais qui n'était pas forcément euh, optimale. Et dans les recommandations qui étaient formalisées côté SEO, on était sur, encore une fois, une, euh, une généralisation qui ne permettait pas au clients forcément de se projeter et de résoudre le problème. C'est-à-dire qu'encore une fois, moi, je n'avais pas forcément accès à, accès à tous les outils, à toute l'architecture euh, BAC ou à, tous les, ou à tout ce que le client avait pu euh, concevoir jusqu'à présent. Et du coup, de mon côté, d'un point de vue SEO, j'arrivais avec mes recommandations ultra génériques. Euh, pareil pour l'ordre de priorisation on sait que prioriser les actions c'est intéressant puisque ça vous permet de vous focaliser sur euh, une action qui fonctionne le mieux avec un, avec un impact fort, d'un point de vue SEO encore une fois c'était euh, relativement générique et c'est là où en fait la partie technique intervient, l'objectif c'est euh, de rendre plus euh, plus proche, ouais. De rendre, de rendre plus, de, de, de permettre la mise en place euh, technique par le client, puisque encore une fois, euh, nous, on a été missionné pour faire l'audit et pour émettre les recommandations, mais pas pour euh, effectuer la réalisation technique derrière. Donc, l'idée de la partie technique, c'est vraiment euh, de donner les clés au client pour euh, faire l'implémentation derrière et pour implémenter ces recommandations. Euh, on va vous en présenter quelques-unes. Euh, à gauche, ici, les recommandations euh, d'ordre générique qu'on pouvait faire avant dans les audits purement SEO. Et à droite, en fait, les solutions euh, qu'on a pu identifier pour ce client-là en particulier, euh, pour euh, permettre euh, la mise en place de ces recommandations. Donc, éliminer les ressources qui bloquent le rendu, ça vous l'avez vu juste avant. Les solutions techniques, c'était d'identifier quels étaient les éléments qui bloquaient le rendu, et en l'occurrence... Euh, il y avait euh, un module enfin, il y avait même plusieurs modules custom euh, qui avaient des scripts qui, avaient, euh, qui impactaient le TTFB des pages euh, qui étaient très importants et là où c'est euh, particulièrement important pour le client c'est que comme on disait que c'était un site WordPress qui était utilisé pour euh, des centaines de sites en fait euh, modifier ces scripts là impactait directement euh, les centaines de sites concernés Deuxième exemple, la compression des ressources. Là encore, c'est une recommandation d'ordre très générique. Comme c'est un site qui est très visuel, la recommandation principale concernait les images, forcément, et le fait de pouvoir passer du format JPEG ou PNG actuellement utilisé en format WebP. Les raisons derrière sont multiples, les enjeux pour le client sont multiples. Actuellement, les formats qu'ils utilisaient, c'était des photos, ils avaient un enjeu, comme le site a énormément d'animations également, de transparence. Et donc la solution actuelle, c'était d'utiliser le format PNG pour avoir des photos avec transparence. Euh, la conséquence, c'est que ça fait des fichiers qui sont très lourds, et donc mécaniquement, la performance web est bien pourrie. Donc le WebP répond à cet enjeu-là, puisqu'on peut avoir des, des photos qui gèrent la transparence. Le support navigateur est plutôt bon on peut avoir, les seules limitations qu'il y a sont sur Safari, où on va avoir soit des possibilités de fallback pour les versions les plus récentes, soit carrément des polyphiles qu'on peut mettre en place, comme on le faisait à l'époque, pour supporter les versions de IE. Enfin, dernière recommandation côté front, dans la réduction du nombre de ressources, là, pareil, c'était d'identifier un petit peu quels étaient les éléments qui étaient chargés. Ici, on avait une fonte qui était chargée en double, euh, et elle était chargée une fois dans le plugin custom donc qui est chargé par les 100 sites différents de la marque et une fois sur le site en particulier qu'on était chargé d'auditer donc là c'était un élément assez simple euh, à mettre en place par le client et enfin euh, côté back puisqu'on a, pu, a eu la chance d'auditer la partie back la performance web ne se limite pas qu'à la partie front qui est visible par les robots ou les utilisateurs euh, partie BAC, encore une fois, la recommandation principale tournait autour des images, puisque c'est ce qui composait la majeure partie du site. Euh, le site pèse 7 gigas, il y a plus de 90% de ce poids-là qui, qui est concerné par des images euh, seulement. Donc les recommandations techniques à côté, elles sont de deux ordres. Le premier, c'était la mise à jour de WordPress, puisque depuis la version de cet été, euh, la contribution peut se faire en, comprimant, euh, en compressant pardon, les images au format WebP euh, ça c'est super intéressant parce qu'en fait les personnes qui contribuent au contenu du site ne sont pas des personnes techniques donc elles n'ont elles, elles pas de connaissances sur quel est le bon format, quelle est la bonne dimension d'image euh, là c'est vraiment un outil qui permet d'automatiser directement l'optimisation de la performance web euh, une autre recommandation qui aurait pu être faite mais qui n'est pas du tout technique c'est de former les contributeurs de leur dire, ben voilà, uploader des images qui sont moins volumineuses euh, qui ont des dimensions plus restreintes et l'autre type de recommandation qu'on a pu leur faire, c'est de supprimer les images inutiles. Alors ça, le point de blocage chez eux, c'est que côté serveur, en fait, comme les déploiements sont fréquents et que les sauvegardes sont fréquentes, plus le site est lourd, plus le temps de faire les sauvegardes ou le temps de les restaurer est important. Donc en gros, si on arrive à réduire le poids du site sur le serveur, les sauvegardes vont pouvoir être beaucoup plus rapides et leur restauration également beaucoup plus rapide. Euh, et donc notre recommandation pour avoir audité et le front et le back c'était de constater que côté front euh, les images les plus grandes faisaient euh, une certaine dimension et que par contre côté back il y avait des images qui avaient des dimensions beaucoup plus importantes que celles du front et qui n'étaient pas du tout exploitées et là dessus on a, euh, on a constaté que le gain pouvait atteindre bah, 50% du poids du site donc quand vous, com quand vous combinez cette recommandation en plus euh, le gain sur le format d'image qui peut atteindre à peu près 20% en moyenne hein, selon, les, selon les images, euh, vous pouvez réduire globalement le poids du site par au moins 60%. Euh, ce, qui, ce qui donne des résultats quand même très, très bénéfiques pour, pour Bouteille. Euh, là, on va vous en montrer quelques-uns. Le, le premier, j'en parlais tout à l'heure, c'est la problématique du plugin custom, donc le, le fait que les scripts étaient lents et que l'impact, en fait, peut être très important s'il est solutionné. C'est-à-dire que, quand on va rendre plus rapide les scripts, ça va impacter les centaines de sites que gère le client Bouteille. Euh, quelques résultats plus chiffrés. Sur la, page, sur la page Cocktail, on a pu diminuer le, le poids de la page de moitié, qui reste encore à l'heure actuelle important, puisque je crois que, de mémoire, ça doit être quelque chose comme 2,5 5 Donc c'est quand même des, gros, des, des, des grosses pages. Euh, mécaniquement, le LCP a diminué dans les mêmes proportions, à peu près, et euh, le score de cette page-là a pris 10 points sur, euh, sur Derbous, ce qui est quand même pas négligeable. Donc tout ça, ça constitue quelques résultats prometteurs pour Bouteille. C'est des résultats euh, également prometteurs pour nous, euh, à plein de points de vue. Euh, déjà parce que cette, euh, cette audit était euh, l'occasion de plein de premières fois. Valentine euh, parlait tout à l'heure du fait qu'on... On ne se connaissait pas il y a six mois, on n'avait jamais bossé ensemble. Euh, c'est le premier audit euh, qu'on fait chez Faber-Novel qui est uniquement centré sur la performance web. Euh, c'est le premier audit où on a l'occasion également d'auditer la partie back-end. Et enfin, c'est la première fois euh, qu'on monte sur des planches pour euh, présenter une conférence. Donc c'était vraiment plein plein de premières fois qui ont bien fonctionné, euh, qui nous ont permis également d'améliorer la communication en interne, puisqu'actuellement on a, on, on a un nouveau channel qui s'appelle un webperf sur le sujet, euh, qui n'existait pas avant. Euh, il n'y avait pas de personnes sensibilisées au sujet. Euh, on est maintenant quelques-uns dessus. Alors, ce n'est pas non plus 300 personnes, mais c'est un début. Euh, J'ai pu m'incruster côté euh, Team SEO pour avoir euh, quelques informations sur le SEO, me renseigner moi, mais également donner euh, mon point de vue en tant que technicien. Euh, et enfin, le, fra le framework, euh, framework d'audit a pu être amélioré euh, on est capable maintenant d'identifier ce qui relève euh, des recommandations plutôt front ou plutôt back, de catégoriser en fait ces recommandations euh, et de les prioriser, notamment en fonction de euh, la capacité à les mettre en œuvre pour le client. C'est-à-dire qu'on va vraiment se renseigner sur euh, les solutions techniques du client pour prioriser en fait, nos recommandations euh, en fonction de ça. Alors, euh, on a l'impression que tout a bien marché, tout n'a pas bien marché. Il y a quand même des axes d'amélioration dans, dans cet audit-là, c'était le premier. Euh, ce qui nous a principalement manqué, c'est que côté client, on n'avait pas de sponsor. Donc pas de personne qui pouvait porter le projet euh, de, de cet audit-là euh, à son terme. Encore une fois, nous, on n'était consultés que pour faire un audit, euh, qui a été plutôt court, hein, puisque c'était trois jours. Donc c'est vraiment très court dans le temps. Euh, et donc ce qui nous a manqué, c'est ce sponsor-là pour euh, mettre en place en fait, toutes les solutions, toutes les recommandations qu'on a pu faire. Euh, il est très possible, euh, enfin, c'est presque certain même, que le manque de ressources euh, côté, côté client n'a pas aidé non plus. Et côté Faber-Novel, euh, le périmètre de la mission aurait pu être euh, amélioré puisqu'en fait, nous, on a effectué seulement l'audit euh, et on s'est arrêté là, aux recommandations, alors qu'il aurait fallu que l'on vende euh, davantage d'accompagnement client pour la mise en place euh, technique des recommandations et de s'assurer d'avoir une phase de recette pour s'assurer qu'effectivement les recommandations euh, mises en place par le client euh, soient effectives et donnent des résultats probants. Les résultats qu'on a pu vous montrer en fait euh, sont issus d'audits de, de, qu'on a réalisés a posteriori mais uniquement de notre côté et pas avec le client. Donc ça, ça fait partie des, des points d'amélioration de notre côté. Enfin, le framework, on l'a fait évoluer. C'était déjà une très bonne chose et on peut encore le faire évoluer dans le sens où on peut automatiser le relevé de métrique. Et on peut également réduire le volume de recommandations. On a fait un peu des recommandations, je ne vais pas dire à tort et à travers, mais on en a fait vraiment beaucoup puisqu'on avait un passif d'audit SEO qu'on a réutilisé pour cette audit WebPerf. Et en fait, on s'est rendu compte en travaillant tous les deux que ce qui était plus important pour le client c'était d'avoir des solutions pratiques à mettre en place. Faire une recommandation pour dire que les CSS prennent une seconde à charger, en soi pour le client qui n'est pas forcément sensibilisé à la performance web, ça ne sert à rien. Par contre, lui dire qu'il faut supprimer tel script CSS ou qu'il faut utiliser le format WebP pour compresser les images, ça, ça a une valeur pour lui et il sait comment le mettre en place. Donc ces axes de progression-là, euh, et ces, ces résultats plutôt probants, nous permettent d'ouvrir euh, plusieurs, euh, plusieurs horizons euh, dans différents sujets. Alors déjà, pour le, pour le client Bouteille, on est, on est plutôt content que le sujet de la Webperf ait, ait pu atteindre Bouteille IT, donc ils sont conscients du sujet, ils ont des personnes en interne qui savent ce que c'est et quel impact ça peut avoir sur leur SEO, puisque c'est comme ça qu'ils sont venus euh, nous chercher un petit peu. Sur la Webperf, à proprement parler en interne, euh, nous, l'objectif, c'est de capitaliser sur un outil qu'on a développé, euh, qui est open source, euh, qui nous permet de centraliser euh, et d'automatiser en fait, l'analyse de pages web. Alors, pas que sur la Webperf, hein, sur d'autres éléments comme la sécurité, euh, sur l'éco-conception également. Et enfin, au-delà de la Webperf, euh, sur la question d'éco-conception, justement, euh, comment la Webperf peut s'inclure dans euh, toutes les thématiques de Green IT, d'éco-conception, euh, plus globalement le volet RSE des entreprises, donc responsabilité euh, sociétale et environnementale. Euh, donc ça c'est vraiment une question qui reste ouverte, et il y a d'autres confs euh, auxquels vous avez peut-être pu assister, qui ont déjà se, traité ce sujet-là, de Webperf et d'éco-conception. Il n'est pas forcément évident, euh, notamment parce que euh, les recommandations Webperf n'ont pas toutes un impact d'éco-conception, hein, on peut citer euh, par exemple, enfin on peut se poser la question de savoir, est-ce qu'un CDN par exemple, est-ce que le fait de dupliquer euh, un contenu à plusieurs endroits dans le monde euh, est compatible avec l'éco-conception ou jusqu'à quel point euh, et, Par contre, réduire le poids d'une page, a priori, certainement, c'est une bonne, une bonne mesure. Donc voilà, ça fait partie des, des perspectives euh, que nous a offert euh, l'audit. Merci de nous avoir écoutés. Si vous avez des questions, c'est avec plaisir. Est-ce que vous avez des questions Je me demandais si vous aviez eu une, une sorte de, de frustration à un moment, dans, dans, dans justement dans le déroulé, peut-être en ayant proposé des, des éléments qui n'étaient pas du tout faisables, parce que dans les faits, peut-être que, j'en sais rien, ils utilisent un framework JS qu'on ne peut pas enlever, et, et voilà. Et c'est par rapport, en fait, pour bien comprendre la, la connaissance que vous aviez du site et de ses problématiques avant, en fait, l'échange d'infos avec le client. Pour aller dans la bonne direction. Enfin, je ne sais pas si ma question elle est claire, mais. Euh, alors, à l'heure actuelle, on a eu euh, assez peu de retours de la part du client. Alors, ça faisait partie un petit peu de ce qu'on avait noté en point faible. Euh, C'est-à-dire que euh, nous, on a vraiment intervenu sur trois jours. On a eu une discussion avec le client pour savoir connaître la technique, récupérer un petit peu le, toute la partie technique, enfin la back-end. Grosso modo, le WordPress il nous l'a filé. Euh, donc là-dessus, on a pu être, euh, au niveau des recommandations, plutôt pertinents, enfin de notre point de vue en tout cas. Euh, et, et les recommandations qu'on a faites, on les, on les a vraiment faites en auditant le site et par euh, euh, des outils comme d'Airbus ou Lighthouse et en allant dans le code source pour pouvoir vérifier que les recommandations étaient correctes. Par contre, euh, ce qu'on ne maîtrise pas, justement, c'est à quel point l'implémentation derrière technique, c'est-à-dire le, le workflow qu'ils peuvent avoir en interne, hein, en fait, entre les équipes de développement qui réalisent euh, ces opérations-là, sont compliquées ou pas. Donc, de notre point de vue, avec les, euh, les informations qui nous ont fournies, le site web qui nous ont fourni, ça nous semblait réalisable. Mais encore une fois, s'ils euh, sont plusieurs équipes euh, qui ne communiquent pas entre eux ou qu'ils ont des. des Simplement des, des, des sujets techniques qui leur empêchent de traiter certaines recommandations. On a une, on a une limitation là-dessus, en fait, à ne pas connaître exactement la, leur manière de travailler. Merci. Une autre question. Oui. Bonjour, merci. Pour la présentation. Euh, J'ai une question par rapport à votre problématique euh, sur le de stockage, sur les images. Euh, Est-ce que vous avez considéré le fait de générer, parce que là j'imagine donc euh, vous stockez toutes les images dans des dimensions différentes, euh, de, de stocker qu'une seule image, mais de générer dynamiquement à la demande euh, les images. Donc ça veut dire que vous réduisez le nombre d'images, le, le poids de stockage. Et par contre, ça a un impact un peu sur les performances, puisque c'est au moment où vous allez livrer. Donc, quest ce que vous avez fait ce comparatif-là euh, Sur le, la génération à la volée, c'est déjà une mécanique euh, qu'ils avaient pour certaines parties du site. Donc, ils avaient déjà la démarche. Euh, la plupart des, des recommandations qu'on a pu faire sur le fait de, de supprimer les images inutilisées, c'était effectivement parce qu'ils généraient automatiquement... Euh, lors de la contribution, tout un tas d'images, principalement parce qu'il y avait des plugins WordPress qui étaient mal configurés ou pas du tout configurés, et donc ils se retrouvaient avec un volume d'images complètement délirant. Donc il y a une part euh, des solutions et des recommandations qu'on a faites euh, qui sont issues de leur côté, je pense, soit d'un manque de configuration, alors est-ce que c'est un manque de connaissances euh, ou une autre raison, ça je ne sais pas, euh, et la génération à la volée, ça a été une des recommandations, puisque c'est déjà quelque chose qu'ils utilisaient. Là où peut-être on aurait pu euh, pousser des solutions en ligne SaaS, euh, c'était pas, euh, pas une solution euh, qui a été proposée. Enfin, on ne s'est pas dit, euh, tiens, on va, on va aller proposer un service en ligne qui permet de générer automatiquement à la volée. Euh, par contre la géné la génération, cette génération-là à la volée qu'ils avaient déjà eux, ils avaient internalisé un service qui permettait de s'assurer de cette génération donc euh, de facto en fait euh, eux avaient à leur portée une solution mais qui fonctionnait euh, un petit peu à moitié c'est à dire qu'ils avaient une partie back-end où l'image était générée et en plus à la volée ils généraient certains formats d'image ok merci Merci. Euh, je ne suis pas sûr qu'on ait le temps pour une, une dernière question. Non, on n'a pas le temps pour une dernière question. Désolé. Eh bien, je vous remercie tous. Euh, Wheel of Speed, c'est pas encore complètement fini, puisqu'on se retrouve, euh, on peut se retrouver, enfin, on peut bouger en partie euh, dans l'autre salle pour, euh, 10 minutes, euh, voilà, pour 10 minutes de conclusion par la team Wheel of Speed. Merci. C'est